La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Une fois n'est pas coutume, j'ignore tous des protagonistes que vous m'avez soumis. Comment vous me les soumettez ben, Via les réseaux sociaux, et sociaux et surtout via le hashtag vidéoscopie et son petit frère abrégé VDSCP. Donc là, je, une, je vois du bleu, je vois du blond. Manifestement, ce n'est pas tout à fait un bleu de clin, même si ça y ressemble beaucoup. Hein. On, on verra à l'écran.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 autour de la période d'anniversaire, fin avril, début mai, et à la période de Noël et fête de fin d'année. Entre les deux, point de réduction niette Et puis si des mauvaises langues dans les commentaires tentent de vous dire le contraire, vous n'avez qu'à vous renseigner. Il n'y a eu aucune réduction depuis le dernier anniversaire fin avril. Le meilleur moyen et l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarif un petit peu plus mesuré, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, c'est une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois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 Je vous offre les cours de mon mentor, dont je ne prononcerai pas le nom ici, mais je vous laisse deviner qui c'est. Ils sont inaccessibles et indisponibles dans le commerce. Vous ne les trouverez nulle part, à part ici. Et je vous en donnerai un par mois, pendant tous les dix premiers mois de votre abonnement. Hello tout le monde Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un sujet un petit peu différent, comme je l'ai fait l'année dernière, Relations. Toxique, relation, humaine... Un sujet un petit peu différent, mais nous, évidemment, comme on est en vidéoscopie décontextualisant tout, ben on ne sait pas différent de quoi... Voilà, j'ignore ce à quoi ça donne Tiffen Charles. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Je fais toujours cette, cette faute. Peut-être cela devrait-il me donner l'idée, moi également, de préciser ce que je fais, puisque là, je constate, le, entre guillemets, ce défaut chez cette youtubeuse qui est de présupposer qu'on sait de quoi, à quoi elle s'adonne. Ben, euh, Profitons-en, entre guillemets, ne commettons pas la même erreur. Pour les nouveaux, je m'appelle Stéphane Edouard, j'ai été ou je suis euh, sociologue de formation mais désormais je m'adonne à tout un tas de, de travaux consacrés aux relations ouais. essentiellement hommes-femmes mais de plus en plus également euh, médiatiques, politiques, médias politiques et une des façons que j'ai de me faire connaître ce sont ces vidéoscopies sur internet, c'est-à-dire comme porte d'accès à mes contenus payants, qui sont plus didactiques, plus pédagogiques, plus structurés, plus riches et plus denses, eh bien on fait ces, ces moments rigolos où je converse un peu seul avec l'écran euh, devant les productions d'autres euh, youtubeurs, influenceurs, ou d'autres euh, politiques en interview, même le plus, euh, le plus éminent d'entre eux. Je crois que Macron y a passé quatre ou cinq fois. Et je vais euh, commenter, en évitant toujours de tacler sur le physique, le langage, le langage corporel, euh, l'intention, le but, la mise en scène, le cadrage, un petit peu, un petit peu tout ce qu'on veut. Alors, relation humaine, tromperie, manipulation, bref tout un tas d'adjectifs que je pourrais euh, citer. Elle est très, très musclée, euh, là, je suis à 0,014. Est... Euh, certes, l'angle et la lumière ou l'absence de lumière euh, et, et les ombres jouent un peu en sa, en sa faveur, enfin ou en sa défaveur, selon que vous aimez ou pas les femmes musclées. Mais alors, je ne sais pas si elle, est, si elle est prof de muscu ou coach de, de fitness, enfin le sport, dites-le en commentaire, là, le sport que tout le monde fait en ce moment. Là, le... Elle a des épaules très, très, très masculines, du, du biceps, de l'avant-bras. Euh... Elle, elle est pleine de haches, en fait, hein, même au niveau, regardez, la, la, la, la, la mâchoire, la, le dessin de la mâchoire, euh... le, le, le cou, euh, le, le, le les trapèzes, on ne voit pas les trapèzes à cause des cheveux. Je ne sais pas ce que cette histoire nous réserve, mais il euh, y a déjà pas mal d'infraverbal ou de visu, purement visuel perceptible. Alors, une espèce de bureau, euh, un bureau Conforama, là, en laqué blanc, euh, sur lequel rien ne se reflète qu'elle. Elle a un iPhone euh, ou un téléphone euh, dont on ne sait pas trop à quoi elle sert, mais connecté, une montre, une montre connectée, oui, tout ça est assez énigmatique. Que va nous raconter Tiffaine Non que je vais traiter, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, alors si elle s'habille comme ça pour une vidéo euh, qu'elle prétend elle-même comme étant non-buzz, c'est-à-dire sérieuse, euh, imaginez comment elle s'habille euh, à un mariage au Cap d'Agde. Hein. Je... Moi, j'ai une petite idée, je ne peux pas vous le mettre à l'écran parce que ça serait censuré, mais j'ai une petite je idée. Je reviens brièvement dessus, je suis sortie pendant deux ans avec quelqu'un qui m'a fait vivre vraiment... Euh des périodes très, très, très très difficiles. J'ai fait une dépression, je suis parti très, très haut, je suis redescendu très, très bas. Oui, alors, euh, rapport à la dépression, qui, évidemment, dont évidemment j'ignore ou pas la, la, la véracité, je ne prends jamais pour argent comptant ce que me racontent les gens, a fortiori quand je les connais pas, et a fortiori, et a fortiori sur Internet, quand ils ont quelque chose à vendre, il faut toujours se méfier des anecdotes personnelles, raisons pour lesquelles j'en raconte assez peu, euh, ben la dépression, ça m'évoque toujours la même chose, qui est qu'en fait, c'est la conception même de euh, la souffrance qui a beaucoup changé au, au fil des siècles. Euh, il suffit de relire euh, Steven Pinker, par exemple, « Comprendre la nature humaine », qui est une sorte de compendium d'études faites par d'autres sur la violence objective, euh, la violence objective, c'est-à-dire que le, de, le risque objectif d'être l'objet de violences euh, injustes et arbitraires, a énormément baissé, siècle après siècle. Et donc, à ce titre, eh bien, la conception même de la violence a atteint un seuil finalement si bas que toute sensation désagréable, tout regard euh, particulièrement désobligeant ou un peu déshabillant, devient une agression. C'est la raison pour laquelle autant de personnes s'estiment désormais en pleine conviction, c'est-à-dire sincèrement euh, victimes de violences. Il, il y a quatre ou cinq siècles, ce qu'ils décrivent aujourd'hui comme violence aurait été euh, euh, risible. Ils auraient été le sujet de moquerie immédiatement. 5 sur ça un coup de téléphone les coups de téléphone commence comme ça. Bonjour, euh, je voudrais parler à Mademoiselle Tiffany Charles, s'il vous plaît. J'ai oui, c'est moi. Euh, oui, excusez-moi de vous déranger. Euh, mon appel va peut-être vous paraître incongru, mais bon. Voilà, je me lance. Je dis, oh là là, c'est quoi cette merde Et elle me dit, voilà, bon, euh, je voudrais savoir si vous avez une aventure avec mon mari. Je dis, what the Ok, donc là, on n'a pas résisté bien longtemps aux petites interjections en anglais. Hein. Vous savez, la cannibalisation par une seule langue n'a rien à voir avec le polyglottisme, enfin, la capacité de polyglotte. Être polyglotte, c'est prendre, dans différentes langues dont on connaît la syntaxe, la grammaire, la structure, les gens, la culture, c'est de prendre les expressions qui n'ont pas d'équivalent strict. Euh, comme par exemple, je ne sais pas n'importe quoi, « ti voglio bene » en italien, il n'y a pas d'équivalent strict en, en français. Ou euh, « excited » en anglais, il n'y a pas d'équivalent strict en finlandais. Un finlandais ne peut pas être « excited », même un français ne peut pas être « excité », ça n'a rien à voir. Ça, c'est être polyglotte. Euh, la cannibalisation par une langue très généralement et très globalement l'anglais, c'est plutôt le défaut à faire sien des, euh, des didascalies, des interjections, des borborygmes, c'est-à-dire des sons qu'on a entendus dans la culture populaire, généralement des séries télé, désormais des séries Netflix, des, des, des clips sur TikTok. On entend ces sons, on, on devine qu'ils sont prononcés en, en guise de réplique, dans tel type de circonstances. Et il se, il se substitue au raisonnement. cest à qu'on n'a plus de raisonnement, on répond par psytacisme, par un son comme What the fuck? Say what? Il a payé 50 balles, wesh. Il était like. You like. Like I want out. Like, like what? I like. like what? It's like what? Like what? Like that you don't like when you're like has a like. Quizzy! Ça, c'est le marqueur d'une intelligence moyenne <rire> et d'une culture moyenne. Alors, je tacle rarement sur l'intelligence et la culture, ce n'est pas pour autant qu'elle est bête, ce n'est pas parce qu'elle est blonde, platine, ça, ça ne veut rien dire. Euh, ce n'est pas parce qu'on euh, entend l'écho quand elle parle euh, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de livres dans la pièce. Moi, je ne parle pas du tout au sens figuré, je parle au, au premier degré. L'écho de quelqu'un dans une vidéo, ce n'est pas que la distance du micro, c'est également la présence des objets qui l'entourent. Moi j'ai un micro tout à fait pourri, mais vous n'entendez pas d'écho. La raison parce qu'il y a pas mal de... Il y a beaucoup de livres de, derrière moi, des, des tentures, des photos, des tissus. Tout ça absorbe le son. Quand on parle dans une salle vide, ce qui semble être son cas, eh bien euh, ça fait ce son-là. Donc entre la salle vide, le décor, on va dire minimaliste pour être gentil, mais assez creux pour être objectif, euh, la blondeur décolorée. Et les réflexions en anglais, bon, c'est pas pour être méchant, mais on sent qu'on est, euh, est dans la grande petite moyenne du, du français moyen du 21e siècle. Bon, ce sont les plus nombreux, ne nous, nous en moquons pas. Euh, à dire euh, Les minoritaires, c'est nous, hein, c'est moi. Elle est la, elle est la normalité. Hein. Et je lui dis euh, Mais qui est votre mari Elle me dit C'est Titi. Et cette femme en question, elle est là. Bien. Je vous présente ma copine, Elodie qui est devenue ma copine. Bonjour. Et du coup, on va pouvoir vous raconter vraiment ce qui s'est passé parce que en dehors d'être c'est pas une vidéo buzz, c'est pas une vidéo pour raconter l'histoire d'une personne rentrée dans l'intimité, c'est parce qu'il y a une vraie moralité derrière comme je l'ai fait pour la Entre le blond platine et le tie and dye, on a déjà compris qu'on était dans le sud-est de la France, ça c'est absolument absolument clair, je le sais, j'y ai grandi. Je vous l'avais déjà dit avec la chanteuse de variété là dans sa villa, crépis, saumon, dalle de trente et piscine en forme de haricot. Là, on est dans le même coin, on est dans euh, la Côte-Varoise, là, on est vers Saint-Raphaël, euh, la colle sur loup, enfin, on est dans ces coins-là, ça sent la villa, pareil, euh, euh, ça sent le, bah, le carrelage au sol, hein, je vous avais parlé de l'écho, ça, c'est l'écho du carrelage, et euh, ça sent la robe euh, Zara, le, le combi Mango, et le parfum, euh, qu'est-ce qu'elle met comme parfum Celle de droite, elle doit mettre euh, "La vie est belle" et celle de gauche, elle doit mettre "Angel" hein, ou quelque chose, quelque chose comme ça. Avec le tatouage en sans sur le sur le sur le bras. Si vous vous demandez comment je connais aussi bien ces nanas et je sais ce qu'elles mettent comme parfum, c'est parce que mon, mon mon père en a niqué plein en fait des, des comme ça. Il, je, je vous raconterai une autre une autre occasion, mais. Je me rappelle très très jeune quand il venait me chercher chez, chez ma mère, mes parents étaient divorcés, je me rappelle qu'on s'arrêtait comme ça dans, des, dans, dans ce type de maison où euh, il avait son petit, son petit fan club, parce que d'abord il était, il était bel homme évidemment les pommes tombent rarement loin de l'arbre, et, et aussi, euh, il, était, euh, il était policier, ce qui représente un capital, hein, dans certaines, un, un peu moins maintenant, mais beaucoup à l'époque, ça représentait un certain capital, euh, une notoriété, charisme, et surtout un capital... Euh, c'était pratique d'avoir un ami policier, c'était rassurant. Enfin, un ami ou ouais, un amant, on ne sait pas quoi. Et donc, je me rappelle qu'avec le, le prestige de la fonction et le charisme du personnage, on s'arrêtait dans des, dans, des, dans des maisons comme ça, où on nous offrait le... Le, le, le café, enfin l'apéro pour lui et pour moi le, le, le jus de fruits. Et je me rappelle comme ça, autour de piscines, de femmes exactement comme elle voilà, avec des, des, des, des talons à ras, euh, euh, la, la peau un peu, euh, un peu comme ça, abricot, euh, avec des accents et des parfums comme ça, très entêtants, que je trouvais à l'époque euh, un peu, un peu troublant Bon, aujourd'hui, ça me... filerait la, la nausée, les parfums du, de chez Mariono. Ces villas qui paraissaient très cossus, encore une fois de l'extérieur, parce que très étalé comme ça en horizontalité, mais où tout était cheap à l'intérieur, il n'y avait, y avait pas de livre, euh, tous les interrupteurs étaient, étaient en plastique, tout, tout sonnait un petit peu creux, tout, tout ça c'est du vécu, hein. je, je sais comment sont ces gens, où ils vivent, comment ils se fréquentent, euh, encore une fois, euh, on a de l'historique dans la famille. Hein. Sois présente sur cette vidéo. Moi en fait quand elle me dit ça, je me dis Ah oh, putain, je le savais. Et je lui réponds... Euh ben, « Je ne pourrais pas appeler ça une aventure parce qu'on est resté deux ans ensemble. » Et là, tu me réponds quoi ?« Non mais vous en faites pas, on n'est pas toutes seules. » J'avais envie de partager avec cette femme parce que j'ai compris tout de suite en fait, qu'elle n'était pas là ni pour m'accuser de moi, ni pour me juger. Elle était vraiment là pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avec son mari. Et elle avait besoin de réponses. Et ce... Dans leur petit écosystème euh, local de la colle sur loup, il doit y avoir une mode euh, qui consiste à la robe en synthétique avec l'avant, là, en on va dire en tulle pour être poétique, ou en grillage pour être un peu plus pragmatique, très très décolleté, et ça doit leur sembler être une tenue parfaitement normale, c'est-à-dire à Paris, c'est ce qu'on appellerait très rapidement une tenue de cagole. Mais là, manifestement, elles viennent témoigner sur quelque chose de douloureux et sincère avec le truc décolleté au nombril et pas de soutif, quoi. Euh, si je pas, encore une fois, connaissance de, de cette espèce, je dirais que c'est un peu une tenue pour aller fréquenter des, des clubs libertins en Cap d'Agde, mais non, <rire> là-bas, dans leur écosystème, c'est normal. Alors, celle de gauche a, a pas mal souffert, hein. elle a l'air assez affectée de, de l'histoire que, que raconte celle de celle de droite. où manifestement, elles étaient donc, c'était pas un gynécée parce qu'elles habitaient pas ensemble, mais elles étaient les différentes conquêtes simultanées d'un d'un d'un homme à femme. Et apparemment, il y en a d'autres. Vont-elles débarquer à l'écran Ce Titi est chrétien. – Ce titi est chrétien. – Ce est chrétien, donc il a épousé civilement Elodie à la mairie. Oui. – Et dix jours, mais dix jours, mais dix on jours… – On imagine qu'elle a dû vouloir dire catholique. – Dix jours après son mariage, mmh. elle apprend qu'il a menti à une première femme qu'on prénommera S, qu'il était musulman, ce qui n'est pas vrai, et il l'a épousé religieusement. Ils ont fait le quoi ?– Le hélélél. – Le hélélél. – C'est que je prononce bien mmh, ?– Presque. Ça <rire> donnerait des cours. – En a découlé de cette union, oui, alors là, ce qui est intéressant au titre du, de, la, de la créolisation euh, généralisée, dans le monde traditionnel, se présenter comme étant de minorité musulmane était presque un handicap à la rencontre et à la séduction. On était le, le, le, le petit canard noir de la classe, on était, quand on était le métis ou quand on était l'arabe ou quand on était l'immigré ou l'enfant d'immigré. On, était, euh, on devait en faire deux fois plus, à la limite, on devait être deux fois plus grand, deux fois plus beau, deux fois plus charmant, deux fois plus intelligent. Et désormais, ce qui est marrant, alors là, vous n'avez pas la version intégrale, nous avons fait un montage, partout où vous voyez de la neige, c'est en fait, c'est mon monteur qui a compé. Dans la version originale, on perçoit d'autant plus, cherchez-la sur Internet, vous la trouverez facilement, la version originale, on perçoit d'autant plus que le fait qu'il se soit présenté comme musulman n'était absolument pas l'objet d'une dépréciation ou d'une stigmatisation, mais que c'est parfaitement normal, voire amélioratif. On les entend bien, finalement, fascinés par cette espèce d'exotisme du mariage à la musulmane. Encore une fois, je vous invite à, à consulter le, le document original, ce qui, moi, ne me dérange pas, hein, du peu que je sais. Euh, je crois qu'il faut que la femme se change cette fois, qu'elle mette sept tenues différentes. Enfin, je ne sais plus exactement. Je montre juste à qui veut l'entendre, que ce qui est présenté comme l'objet d'une discrimination ou quelque chose qui est stigmatisant, c'est en fait un discours de gauchiste blanc de Paris, parce que désormais, dans le peuple français créolisé de 2021, ça n'est absolument plus l'objet d'une réclusion, d'une stigmatisation, c'est au contraire quelque chose que tu mets en avant comme étant valorisant. Il hein. faut bien avoir conscience de ce rapport de force. Le, le concept de la stigmatisation structurelle, oppressive et, et systématique n'est qu'un concept de, de, de bobos blancs de l'Est de Paris qui votent ELV. Dans la France réelle, la France de la colle sur loup, la France de Cap d'Agde, euh, le musulman n'est pas stigmatisé, il est au contraire euh, accepté, épousé, baisé et euh, valorisé. Un enfant qui, au moment de ton mariage, avait trois mois. Donc voilà, donc pendant tous les préparatifs du mariage, en fait, sa première femme était enceinte et arrivait à son terme. Donc voilà, c'est plutôt ouais. pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc là, on déjà, on résume, on a une première épouse musulmane, une deuxième civile, moi, et puis... Mais ça s'arrête pas là, en fait, parce que sinon, ce serait trop simple, un trio. Bah non, parce qu'avant d'appeler euh, Syphène, bah, j'ai appelé euh, Julie. Donc je vous présente Julie. Qui est euh, On n'est pas des numéros, mais qui est arrivé du coup en une quatrième position. Oui, alors là, c'est un petit peu comme les majorettes, hein, c'est-à-dire qu'on a la, la, la blonde sportive, on a euh, la cougar euh, hypersensible, un peu, un peu déprimée, et on a la euh, gironde un peu intello à droite. Voilà, on voit que le, le tie il est un peu moins violent, le décolleté est un peu moins violent, euh, dans une espèce de, de, de, de kimono. Donc là, on n'est plus chez Zara, on est sur Internet. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter Primer Après nous, non, on sait pas. mais mais mais mais qui a connu Titi On va faire désormais des paris quand les quand les vidéos seront des femmes euh, de, de villas du sud. Hein, et pour se mettre dans l'ambiance totalement, on veut les parfums. Donc celle de droite, je dirais soit voilà ou Givenchy magnifique, quelque chose comme ça. Des années avant, mais c'est une histoire. mais pff. Oh là là, on, on, sait plus, on sait plus quand, quand on commençait les. Deux. Comment il a pu finalement passer autant de temps chez les unes, chez les autres sans se faire prendre Parce que, en fait, pour moi et pour nous toutes, mmh. c'est vraiment ce qu'il faisait au départ, hein. il était euh, soi-disant éducateur dans un centre d'éducation fermé. Donc euh, les centres. Veilleur de nuit en réalité. Oui, non, mais c'est ce qu'il nous a dit, c'est ça. Oui, alors attends, un mec aussi basané et musulman soit-il, qui arrive à faire vivre simultanément ou à vivre simultanément chez trois, quatre ou cinq femmes sans aucun capital économique, ça veut dire qu'il a un des autres capitaux à son max, soit un capital notoriété, soit un capital physique. Donc, à mon avis, il est très beau. Enfin, très beau là-bas, ça veut dire, il est oh, coach sportif et DJ, quoi. C'est capital notoriété sur la côte. Il n'y a pas 36 façons de l'avoir. C'est DJ résident dans une boîte quelque part. Et capital physique, il doit être euh, danseur, prof de gym... Vigile Chacois-Boulevard. au final, il n'avait pas de travail. Il était au chômage, ce garçon. Donc forcément, c'est facile pour chacune d'entre vous. Donc s'il avait encore moins de travail... Pas de travail Il n'avait pas de travail. Celui-là, je ne le connaissais pas, celui-là. Je connaissais celui-là. Je connaissais celui-là. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Vous me direz de quelle culture vient ce geste J'ai l'impression que c'est un peu outre la Méditerranée, mais vous me direz. Vous raconter des détails de fou, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles qui viennent nous contacter, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Il ne s'agit pas simplement d'une tromperie. Et finalement, euh, quand on, on converse entre nous, on se dit, mais on aurait pu savoir tellement longtemps avant si on avait suivi notre intuition. Parce que par exemple, moi, quand euh, euh, il me disait, par exemple, euh, non, mais en fait. Oui, mais sinon, il y avait une autre façon de se prémunir d'un homme à femme malhonnête, c'était avant de suivre ta propre intuition, c'était également d'apprendre à vous départir de ces espèces d'invariants qui vous poussent tous à aller vers les 2-3% d'hommes qui ont toutes les femmes. C'est même pas 99, c'est 100% des dilemmes relationnels, des phénomènes de disparition énigmatiques que je reçois prima par courrier, désormais par réseaux sociaux, par mes clientes VIP. Tout ce qu'elle me demande de démêler et d'éclaircir, c'est toujours avec la petite minorité d'hommes qui a l'accès aux femmes. À un moment, accepter qu'il euh, n'y a aucun interdit. Enfin, il y a un interdit moral par rapport à la valeur de sa propre parole. Mais à part ça, il n'y a rien physiquement, anthropologiquement, qui va interdire à un homme qui a accès à cinq femmes de, de, de, de, de profiter et de s'adonner de ces cinq femmes. C'est mettre beaucoup de poids sur sa propre moralité et c'est tout. Et la meilleure façon de se préserver des connards, c'est de ne pas aller vers les connards. Et simplement, les autres, vous ne les voyez pas, ils ne vous intéressent pas. Et quand on... Quand on se livre à, à, à, du, à du déni, euh, ce qu'en psychologie on appelle de la scotomisation, si je ne m'abuse, quand on dénie trop le réel, eh bien revient sans cesse l'heure de la confrontation avec sa propre nature. C'est pas comme au cinéma où le facteur sonne deux fois. Ce qui sonne plusieurs fois dans la vie, c'est la confrontation avec sa nature. Voilà on est attiré par les beaux parleurs, on est attiré par le, le coach de planche à voile, on est attiré par le DJ résident du club de, du, du Cap Dag, et ben on finit cocu par le, le prof de planche à voile et le DJ résident de, du, du, du Cap Dag. C'est ainsi, essayer de le comprendre, et on ne comprend pas par l'intuition, on comprend par le, la dialectique, le dialogue entre l'intuition et la raison. Quand on ne fait appel qu'à son intuition, eh bien, euh, on, on, on, on, on pense avec son ventre, et le ventre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En fait, il y a des travaux chez moi, je peux pas t'accueillir parce que ceci, cela, je ne suis pas allé voir. Euh... Ma tante a sauté d'un pont, elle s'est suicidée, euh, mon collègue du Covid est décédé. Euh... Très gros. <rire> <rire> On en parle de ça ou pas Alors désolé, mais au moment où on fait cette montante, cette vidéo, il y a un admirateur secret Tiffel qui vient de lui jeter un bouquet par-dessus son portail, et on est en face de la porte en fait. Donc désolé de se sourire, mais on en on parle en de ça. Mais euh... oui, alors vous voyez, je... ça va paraître incroyable si je vous dis que je ne l'avais pas prévu, mais c'est la mise en abîme parfaite de ce que je viens de dénoncer. C'est-à-dire que je vous ai dit que c'était par déni d'un certain nombre d'hommes auxquels elles n'accorderont pas un regard, parce qu'elles sont comme ça, comme les lapins dans les yeux du phare, fascinées par les 3% qui ont le choix, elles ne s'arrêtent quasiment pas sur le fait qu'un admirateur inconnu lui témoigne son, son, son intérêt, sa flamme, etc. Ça, ça, ça glisse sur le, le, le, le schéma narratif de cette vidéo, moi, bon, ça, ça m'est arrivé quoi Une fois, la deuxième j'ai un doute, mais une fois ça m'est arrivé par surprise à une Saint-Valentin de recevoir des fleurs par une fille de ma classe, enfin de mon, de mon lycée, je peux vous garantir que à un homme ça arrive tellement euh, rarement que euh, c'est un épisode qui ne vous laisse pas indifférent et vous n'arrivez pas, sans quitter votre note, à poursuivre votre narration c'est quelque chose qui vous laisse sans voix, c'est quelque chose qui vous arrête, vous mettez dix euh, minutes à reprendre vos, vos activités. Là, dans la vidéo originale, elle, on voit bien qu'elle range les fleurs, et c'est un, un épiphénomène, c'est vraiment un détail totalement insignifiant, et c'est la, la mise en abîme de euh, cette disproportion entre l'homme intéressé, curieux, et potentiellement non nocif, qui finit rangé sur un coin de table avec les fleurs, et l'homme euh, euh, pas curieux, menteur et nocif, mais qui fait partie des 3%, qu'on appelle désormais les pervers narcissiques, qui fait l'objet des 40 ou 50 minutes de, de vidéo. Hein. Ce symbole est à, dé, est à décalquer, à, à appliquer... À, à toute leur vie et à l'immense majorité euh, de, de, des femmes qui me, qui me, qui, qui me suivent, qui, qui, qui m'interrogent, qui me questionnent. Votre absence de discernement masculin est pathologique. Et à la limite, celui qui en souffre à la fin, c'est pas moi, moi ça va, c'est vous. C'est vous chez qui le réel frappe toujours deux fois, et c'est vous qui pâtissez du retour de la confrontation avec votre propre nature profonde. Mais bout à bout euh, toutes ces excuses. Alors, on se rend compte que sa mère, bah, évidemment, n'est pas malade, que sa tante n'a jamais existé, que son père n'est pas mort, qu'il n'est pas, mort, qu il pas euh, moitié sénégalais, mais anti à 100%. Oui, c'est un mythomane. On rappellera que les hommes ne sont que les roturiers du mensonge quand les femmes en sont les aristocrates. Il eût été de bon ton de le souligner à ce moment-là. Hein. Il eût été de bon ton qu'elle le fisse. Manifestement, elle ne le rappelle pas. Donc, c'est comme si elle n'avait jamais, évidemment menti à aucun homme, où elle n'avait jamais embelli un récit, où elle ne l'avait jamais... Comme ça, elle n'avait jamais ôté quelques petites informations. Donc, manifestement, le mensonge est une tare masculine, admettons. Une maman qui était, soi-disant métisse brésilienne. Non, non en fait, elle maman est entière, donc voilà. Voilà, donc en fait, elle disait « Viens me chercher chez mon cousin », en réalité, c'était chez Elodie. Donc, il allait chercher ce titi Donc, je l'ai récupéré, et ensuite, pour l'emmener chez son collègue, SS euh, pour qu'ensuite il parte avec son collègue à son travail. Qu D'accord. Qu'il n'avait qu plus. Oui, travail qu'il n'avait plus. Donc, euh, nous avons été les taxis de ce monsieur, en tout cas, Julien, ouais. pendant un bon moment. Ouais. En fait, plus elle lui ôte du capital économico-logistique, plus nous devons comprendre que le mec avait plus des autres. Donc, ça devait vraiment être une... Je me demande même si notre Titi euh, Antillais n'était pas une star du foot, quoi. C'est presque, presque, presque à se demander si le mec n'était pas... Euh, je pense que j'ai tapé trop bas en disant le disque jockey. C'était, à mon avis, un sportif. Alors, le foot, peut-être pas, mais voilà, ça devait être un, un, un basketteur de première ligue ou... Ben non, parce que là, forcément, il aurait eu un, un job et un emploi du temps et euh, un agenda de compétition qui ne lui aurait pas permis de faire ça. Qu'est-ce que c'est Un type qui avait suffisamment de temps disponible pour faire quelque chose lui permettant d'être suffisamment connu pour que ce capital notoriété cumulé à son capital physique lui permette de surfer entre trois quatre cinq femmes qui pour le, la moyenne du goût de là bas sont bien hein. je tacle rarement sur le physique donc j'arrive à me, à me remettre en, en en juste proportion par rapport aux écosystèmes et je sais que dans le sud euh, pour des, pour des quadra qu'un cas, elles sont, elles sont pas mal, quoi. Moi, pas trop, mais ils venaient me chercher en voiture. Avec ça, oui, voiture. voiture. <rire> Il y a même des choses euh, oui. indécentes faites dans les voitures des unes et des autres avec des oui. unes et des autres. Oui, ouais, voilà. ouais, j'ai reçu des vidéos assez euh, explicites dans, dans ma voiture. Bon, ma voiture dans laquelle, évidemment, mes enfants euh, montent sans impunité derrière. Attends, elle a reçu des vidéos, donc j'imagine tournées à son initiative à lui, dans une voiture dans laquelle elle ne savait pas... Il y a un épisode qui m'échappe là. Je suis, pas sûr, je suis pas sûr que ça soit digne d'y passer plusieurs minutes, mais il y a quelque chose de, de bizarre au niveau, du, au niveau du récit. Et oui, oui, ça devait, être, euh, ça devait faire l'objet d'une excitation perverse, effectivement, d'utiliser comme bésodrome le, le, le, la voiture des autres. Oui, j'imagine dans la tête d'un mec comme ça, ouais, pourquoi pas, ouais, je veux bien comprendre. Il reçoit une notification, puis bah, je, je regarde son téléphone et je vois qu'effectivement, c'était euh, bah, l'heure de la prière, donc euh, du coup, euh, le, le téléphone sonnait. Hein. Et euh, comme j'apprends, plus tard, euh, quand Elo me, me contacte, euh, qui me dit, bah, non, il n'est pas du tout musulman. En tout cas, pour moi, il ne l'est pas, parce que euh, voilà, dans, dans sa vie de tous les jours, euh, bah, il ne fait pas la prière, il boit de l'alcool. Parce que c'est ce qu'aucun musulman, en tout cas, n'est censé, euh, censé faire. Oui, alors je ne sais pas. Alors, du coup, je ne comprends pas très bien l'intérêt d'installer une application de prière, à part pour, encore une fois, brouiller les pistes sur sa double ou triple vie. Mais quel intérêt Dites-le en commentaire si vous comprenez. Euh, je me demande, encore une fois, si j'en reviens pas à mon hypothèse initiale, que tout simplement, il est désormais, non pas stigmatisant, mais valorisant. Auprès d'une femme d'être musulman pratiquant. Je me demande si c'est pas un argument de séduction quasiment. Elle monte les marches pour aller à la mairie. Oui. Et là, lui, à ce moment-là, il envoie un texto à Julie qui dit Salut Chou, ça va, tu fais quoi Mariage auquel j'étais invitée. Oui, parce que. Pour le coup, moi qui réfute euh, systématiquement ou quasi systématiquement l'expression de pervers narcissique. Euh, je pense qu'une fois n'est pas coutume elle est validée donc euh, je pense qu'effectivement le jour de ton mariage prendre plaisir à contacter ta maîtresse d'un message neutre pendant la propre cérémonie de ton propre mariage est quelque chose y prendre du plaisir provient d'une logique qui s'assimile à la perversion je veux bien l'admettre et Éprouver le besoin, non pas d'avoir une femme et des maîtresses qu'ont à peu près tous les hommes qui ont le choix, mais d'avoir des femmes quasiment à égalité de niveau d'engagement dans la relation, peut provenir d'une un, certaine forme de narcissisme. Donc, narcissisme plus plaisir pervers, c'est le premier titi. Euh, Titi, joueur de foot euh, antillais euh, et son harem de la colle sur loup me semble être le premier pervers narcissique de ma carrière et je l'invite essayons de le retrouver si cette vidéo lui parvenait aux yeux et aux oreilles je l'invite à me euh, contacter j'aimerais m'entretenir avec lui ça fait 20 ans qu'on me parle de pervers narcissique j'en avais jamais vu c'est la première fois euh, il faut étudier le bonhomme. Hein. C'est un peu le, c'est le, le, la bête à une patte, là le monstre du Loch Ness ou le, le, le je sais pas quoi. Euh, partons à la recherche de de Titi. Aidez-moi par la force des réseaux sociaux. Partagez cet extrait ou cette vidéo avec toutes les personnes susceptibles de correspondre à sa description, je veux m'entretenir avec ce bonhomme, c'est un cas d'école. Hein. Bon, ça c'était la petite vidéoscopie de rentrée facile, euh, légère, sur nos trois protagonistes. Je vous invite un, à en consulter d'autres du même type en poursuivant votre visite de la chaîne par le lien que je suis maintenant en train de pointer dans le coin de l'écran. Et si vous voulez me remercier de tacler rarement sur le physique, de vous apprendre des trucs au passage et de vous aider à décoder le magma des relations hommes-femmes, c'est le mmh. moment de le faire en remerciant la vidéo avec un pouce, en la commentant et en la partageant avec des gens à qui elle pourrait être utile via les réseaux sociaux, et sociaux.